Salut, on va se faire une petite fiche méthode, donc déterminer la représentation paramétrique d'une droite. On va commencer par un petit schéma. Donc, la plupart du temps, dans les exercices, en fait, ta droite, elle va être désignée par deux points. Donc ici, on va prendre les points A et B. Donc, du coup, ça va être la droite AB. Et la plupart du temps, tu auras les, les coordonnées de ces points. Ici, on va prendre -1, 0, 2 et 5, 2, moins 4. Okay donc ça peut arriver dans certains exos que ta droite, elle soit aussi désignée par. Euh, une lettre comme ça, donc j'ai mis en remarque, petit d, ça peut être grand d, enfin peu importe. Et le vecteur directeur que tu vois ici, on va en parler après. Donc, première étape, identifier un point et un vecteur directeur de la droite. Si certaines coordonnées sont connues, les préciser. Okay, ça va te donner ce genre de phrase, AB, entre parenthèses parce que c'est une droite, passe par A, donc tu peux rappeler les coordonnées du point que tu as choisi ici, et A pour vecteur directeur AB. Alors pourquoi AB Comme tu sais, donc il y a une infinité de vecteurs directeurs pour une droite, mais si, tu, si ta droite est désignée par deux points comme ça, autant prendre le vecteur le plus évident. Donc si elle s'appelle AB, ben tu prends le vecteur AB. Voilà. En général, euh, les coordonnées du vecteur que auras choisi, ben, tu auras choisies, tu ne les auras pas, c'est-à-dire que ça sera à toi de les déterminer. Alors moi je te conseille dans une étape numéro 2 qu'on va voir après de les déterminer euh, par un calcul qui est clairement écrit sur ta copie. Tu vois, tu peux être très bien les calculer de tête, hein, si tu as l'habitude, ça va être les coordonnées de B moins celles de A, mais je ne te le conseille pas, parce que souvent, quand tu écris ça, tu es en DS ou euh, condition de stress et tout ça, donc le calcul mental, il faut un peu laisser de côté, parce que tu risques de faire des erreurs de calcul, puis globalement, expliquer au correcteur comment tu as calculé les coordonnées du, du vecteur directeur, c'est pas mal aussi. Voilà, je t'ai mis quelques variantes euh, en dessous. Donc, ta droite, elle peut s'appeler D, éventuellement, grand D, etc., euh, tu peux aussi prendre le point B à la place du point A. En fait, tu peux prendre n'importe quel point de ta droite. Alors pourquoi j'ai pris le point A ici, à choisir entre A et B En fait, dans A, tu vois, il y a un zéro. En général, globalement, on essaie de prendre le point dans lequel on a les coordonnées les plus faciles à manipuler. Donc si tu vois des zéros, ou si tu vois que des coordonnées positives, voilà, ce genre de choses, tu, tu prends plutôt ce, ce point-là. Si tu vois aucune différence entre les points, ben, en fait, tu peux prendre n'importe quel point quoi. de la droite, bien sûr. Voilà. Après, dans certains exos, on te dit... Telle droite, donc la droite D par exemple, est dirigée par ce vecteur. On te donnera peut-être les coordonnées d'un vecteur U, donc là j'ai plus de 3, 1, moins 3, il peut s'appeler V, il peut s'appeler W, ou alors tu les auras peut-être déterminées dans l'exercice par ailleurs. Quoi. Donc dans ce cas-là, si tu as déjà un vecteur directeur dont tu connais les coordonnées, ben tu les précises ici. C'est pour ça que j'ai dit si certaines coordonnées sont connues. Si c'est toi qui le choisis, vu le nom de la droite, ben, il faudra le calculer juste après, ce qu'on va voir. Mais si tu l'as déjà, ben on t'en donne les coordonnées et puis tu passes à l'étape 3 directement. Alors, étape numéro 2, donc qui est facultative, mais bon, qui arrive très souvent. Si certaines coordonnées ne sont pas encore connues, les déterminer. Okay, donc ce sera la plupart du temps, ces coordonnées-là. Donc on va déterminer les coordonnées du vecteur AB, donc ça. Je pense qu'en terminale, il n'y a pas de gros soucis, mais je vais quand même le rappeler. Donc, Je te conseille de prendre de la place hein. es dans l'espace, x, y, z. Tu écris ça sur trois lignes et tu écris ça en colonne. Donc les coordonnées de B, les coordonnées de A, et tu mets des moins entre les deux. Et si tu as deux moins à côté, comme ici, ben, tu mets des petites parenthèses autour. Euh, voilà, donc ça te donne ces coordonnées-là. Tu vois 6, 2, 6. Donc maintenant, tu as les coordonnées d'un point, les coordonnées d'un vecteur. Donc tu as tout ce qu'il faut pour passer à l'étape euh, numéro 3, qui est en déduire la représentation paramétrique de la droite. Alors, là, j'ai mis un petit C à côté, parce que c'est à ce moment-là où il faut que tu connaisses ton cours, parce que si tu ne sais pas qu'une droite, ça se représente comme ça dans l'espace, en fait, c'est foutu. Bon, quelque part, si tu ne le savais pas, euh, tu n'aurais pas fait les étapes 1 et 2. Et je veux dire, c'est là où le, le cours est plus important. Ok Alors, tu se note comme ça. Donc, parce que tu déduis de ce que tu as fait avant, tu vois, donc AB entre parenthèses, toujours deux points, et là tu mets ton, on va faire ça en colonne toujours, c'est mieux, x, y, z, tu mets ton accolade, égal, égal, égal, et là ce qui va se passer c'est que tu vas prendre ton point, donc point A ici, de coordonnées moins "-1, 0, 2", et tu vas reporter ces coordonnées en colonne ici, "-1, 0, 2", donc le point A. Et à côté tu vas mettre ton vecteur unitaire, 6, 2, moins 6, donc là s'il faut tu mets le signe, hein, plus 6, Bon, j'ai plus 2, je vais expliquer pourquoi après on a 0, en remarque, etc. Donc 6, 2, moins 6, voilà, le vecteur AB. Si, euh, Bien sûr, si toi tu as pris le point B, 5, 2, moins 4, ben ici tu vas avoir 5, 2, moins 4, et si tu as pris 3, 1, moins 3, tu vas avoir 3, 1, moins 3 ici. Alors en tout cas, à côté de ton vecteur, il faut vraiment que tu penses à mettre un paramètre la représentation paramétrique du coup paramètre et ce paramètre en général il s'appelle t. Alors ça peut être k, ça peut être t', ça dépend des exercices. En tout cas, tes coordonnées, il faut qu'elles dépendent d'un paramètre. Et ce paramètre, comme il tombe un peu du ciel, là, tu dis t est un réel, t appartient à R. Alors tout ce que tu vois en, en vert, hein, je te rappelle que c'est des remarques. Donc, le 0 et le, le plus ici. Alors pourquoi ils sont en remarque Parce qu'en fait, le 0, ben, on, Autant c'est la coordonnée sur Y de A, mais dans l'écriture finale de ta représentation paramétrique, sur ta copie, le 0, tu peux l'enlever, tu peux le laisser, mais ça ne sert à rien. Ce plus, pareil, ça sert à rien. Okay. Je vais te montrer ça juste après. Donc là, on a fini la fiche. Euh, bon Là, tu peux avoir l'impression que ça prend une page, etc. Donc, je vais te montrer maintenant comment tu peux rédiger sur une, dans un exercice. Donc On va juste prendre ce qu'on a écrit ici, là et là, et puis on va le copier-coller. Donc dans un exercice, ça va être les questions du style déterminer la représentation paramétrique de la droite AB, de la droite delta, voilà, ce genre de choses. Voilà, donc étape 1, étape 2, si besoin, étape 2, donc facultative, et étape 3. Voilà, donc comme je te disais, donc le 0 et le plus que tu vois ici, ben, ils sont à enlever dans la représentation, dans l'écriture finale. Quoi. Et le 2T, alors pourquoi je le laisse ici, pourquoi je ne le ramène pas juste à côté du égal Parce qu'en général, on essaie de, de garder en fait, les coordonnées du point et les coordonnées du vecteur en face. Tu vois, parce que si tu décales ton 2t ici, tu peux avoir l'impression que le point il a pour coordonnées moins 1, 2, 2, et du coup le vecteur 6, 0, moins 6, enfin, si tu n'as plus rien ici. Donc, voilà. C'est une, une façon d'écrire qui, qui est très courante. Alors autant dans certains énoncés certains profs vont ramener le 2t ici. Bon, ça fait faire des erreurs aux élèves, donc je te, je te conseille vraiment pas. Donc, voilà. Si, si tu as le choix et si tu préfères comme ça, ben, autant laisser euh, le 2 ici. Alors si tu as d'autres coordonnées qui sont, qui sont égales à 0, hein, il peut y en avoir partout. Hein. Donc là tu peux avoir un 0, là aussi, enfin, peu importe. Euh, tu fais la même chose, c'est-à-dire que tu enlèves ce que tu as enlevé, donc les signes, euh, enfin, peu importe. Et tu t'arranges toujours pour garder ton point et ton vecteur en face. Comme ça. Voilà. Bon, mais écoute, on a fini cette petite fiche. Tu peux la télécharger sur mon site jebossetranquille.fr. Donc, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Tu peux la prendre comme euh, telle qu'elle, ou alors tu peux t'en te, inspirer pour te faire ta propre fiche, peu importe. Alors, tu peux aussi l'imprimer, c'est à toi de voir. Voilà. Moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao